Donc oui, donc j'ai fait mes études à Sciences Po Lyon, enfin une partie de mes études, vu qu'après je suis parti à Paris, donc ça me fait plaisir d'être dans un colloque co-organisé par Sciences Po Lyon. Voilà. Euh, donc je vais... Alors je, je préviens tout de suite, j'ai un énorme défaut, c'est que je fais toujours des, des interventions trop longues. Donc je n'irai sans Votée doute... sur moi pour vous couper voilà. au bon moment. Donc je n'irai sans doute pas au bout de mon intervention... Ou alors, je serais obligé de faire des coupes sauvages, euh, parce que j'arrive jamais à écrire moins de 20 pages, en fait, pour une intervention de 30 minutes. Euh, ce qui est donc un énorme problème. Donc, comme je n'irai sans doute pas jusqu'au bout, euh, en fait, je vais par parler en grande partie de ce livre qui a été publié en 2012, qui s'appelle « Le loup dans la bergerie euh, ». Voilà. Il est possible de trouver un certain nombre de chapitres euh, de ce livre sur ma page Academia. Mais il ne faut pas trop le dire, parce qu'après, les éditeurs sont pas contents. Euh, oui, c'est ma page personnelle du site Academia.org. Non, c'est pas .org, plus. bref. Euh, donc, je vais, vous, je, je vais faire plusieurs détours par rapport au thème de, de, du colloque, qui porte plutôt sur le fondamentalisme islamique. Euh, moi, je vais parler plutôt du fondamentalisme protestant euh, et en règle générale de l'intégralisme euh, chrétien en fait alors avec deux détours un premier détour parce que je vais, je vais m'intéresser aux au discours et théories euh, dites de la société post-séculière, de la démocratie post-séculière euh, qui va m'amener en fait aux états unis et voilà donc c'est vraiment plusieurs genres de détours et je, je commence désolé de ces donc Ma, mon intervention va, va porter sur ces discours et théories euh, dites post-séculières, euh, des discours et des théories qui sont maintenant excessivement présentes dans le monde académique. Et il est généralement dit, en fait, que ces, ces, ces théories sont, au fond, rien de plus qu'une prise en compte euh, du retour des religions en place publique. Euh, avec plusieurs auteurs, je pense notamment à un, à un auteur qui travaille aux États-Unis, qui s'appelle Jacques Bernhiller-Blau je tends à penser que cet euphémisme du retour des religions euh, occulte tout ce qui est so sociologiquement pertinent. En effet, comme le dit cet auteur, seuls des types très particuliers de communautés de foi font actuellement ce pèlerinage indiscipliné dans l'espace public. Alors, Il donne deux exemples que, que, que je vais reprendre en le citant. Après tout, comme il écrit « l'United Church of Christ », qui penche à gauche, c'est les Unitariens américains, n'est pas celle qui aspire et souvent réussit à abolir le droit à l'avortement en prenant le contrôle des parlements des États partout aux États-Unis. De même, ajoute-t-il, en France, les musulmans progressistes ne se comptent pas parmi ceux qui réclament des pratiques strictes de voilement des femmes. Donc on peut dire, euh, avec cet auteur, et je pense qu'on serait plusieurs à, à le penser, que ce sont plutôt des acteurs religieux politiquement et théologiquement conservateurs qui assiègent euh, le domaine public. Alors, Si j'ai fait ce détour par, euh, par cet auteur, euh, c'est parce que, corrélativement à ce qu'il décrit, lui, comme un réveil global de la religion traditionnaliste, que je préférais personnellement euh, décrire comme religion intégraliste ou fondamentaliste, cet auteur, donc Bernie Lerblow, signale, depuis les États-Unis, une incessante critique du sécularisme au sein même du monde académique. Incessante critique qui, à ses yeux, donne lieu à de paralysantes mécompréhensions publiques. Alors le diagnostic de, de, de cet auteur, on le voit, est déjà assez pessimiste, et je vais euh, montrer que les choses sont encore plus sombres que cela. <rire> D'abord parce que les chercheurs, auteurs et philosophes, qui sont historiquement à l'origine de ce que, euh, Ber, que Bernhard Blau qualifie d'une pensée académique antiséculière, participent précisément de ce réveil global de, des religions euh, intégralistes dont ils sont parfois de véritables intellectuels organiques. Alors, chose plus sombre encore, ensuite, parce que les théoriciens plus modérés, qui sont très souvent agnostiques, comme Jürgen Habermas, ne font finalement qu'enregistrer les exigences euh, des religions intégralistes, en conscionnant ainsi leur remontrance à l'endroit de, de l'espace public séculier, et en participant du même coup à offrir un plus grand espace de déploiement aux théologies fondamentalistes. Alors, ça semble assez euh, pessimiste ce que je dis, mais je vais le montrer maintenant. Donc, voilà. Donc, pour le montrer, en fait, mon, mon questionnement regarde dans deux directions. D'abord, il revient sur l'origine de, de ces théories post-séculières. Et il se soucie ensuite de leurs conséquences en donnant un certain nombre d'exemples en puisant dans le, dans le cadre américain, en fait. Alors, avant de, de rentrer vraiment en matière, historiquement. Et, et théoriquement, je vais d'abord faire une, une simple remarque sur post-séculier qui dit son succès, en fait, le, le terme même. Qu'est-ce qui dit ce succès Alors, première chose à remarquer, c'est que c'est un qualificatif qui est au fond très instable, puisqu'il nous deux composantes. Il a une composante descriptive et une composante prescriptive. Alors, au premier abord, post-séculier fait mine d'articuler un simple constat, d'énoncer un état de fait, de rendre compte d'une situation. C'est ce qu'on entend lorsqu'il est question de société post-séculière ou de démocratie post-séculière, des expressions qu'on retrouve maintenant sous la plume de très nombreux auteurs, et y compris d'auteurs progressistes, laïcs, et au fond, peu versés dans la religion. Euh, mais malgré la popularité de ces usages, où on parle de société post-séculière, démocratie post-séculière, euh, il semble que la composante descriptive du qualificatif post-séculier n'est pas aussi assurée qu'elle en a l'air. Et donc, assez immédiatement, la composante prescriptive va prendre le relais. Et il est alors dit, et on lit souvent, qu'il faudrait que nos sociétés et nos démocraties deviennent des sociétés post-séculières et des démocraties post-séculières. Cela signifie donc que les élateurs du post-séculier énoncent un programme. En quoi consiste ce programme alors Ce programme fait d'abord fond sur un diagnostic. Il consiste à vouloir rendre nos sociétés et nos démocraties plus hospitalières à leur religion, puisqu'on nous dit que la religion aurait été injustement bridée, muselée, privatisée, ghettoisée, stérilisée par une variété de phénomènes. Alors généralement la liste énoncée est assez euh, ample, donc la religion a pu être muselée par le sécularisme, la laïcité, le scientisme, le républicanisme, le naturalisme, la modernité, la raison publique, l'humanisme séculier, l'humanisme exclusif, etc., etc. Une grande variété comme ça de, de phénomènes. Donc ce programme, maintenant, on l'entend vraiment euh, depuis un bon nombre d'années dans toutes les disciplines académiques. Euh, et il résonne, ce programme, des, des Amériques à l'Europe. Alors comme je vais le montrer, en fait, ce, ce, ce programme qui fait fond sur un diagnostic a d'abord été articulé par des philosophes américains, même si maintenant on le retrouve partout, beaucoup en anthropologie, et même curieusement en anthropologie des sciences. Par exemple, Bruno Latour, fameux anthropologue des sciences, pouvait écrire en, en 2009 que la modernité aurait privé la religion de son énergie en la réduisant à n'être qu'un ustensile de l'âme. Et donc, ce même Bruno Latour pouvait dire en 2001 qu'il serait donc désirable de réinterroger la sécularisation et de libérer la religion du rétrécissement auquel elle a été forcée afin d'acheter la paix. Un état purement individuel n'ayant publiquement plus de pertinence anthologique, culturelle ou métaphysique. Alors, Je donne juste cet exemple de Bruno Latour pour dire au fond à quel point cette histoire du post séculier est un lieu commun. Un lieu commun si prénom qu'on le retrouve même chez, chez un auteur qui ne s'intéressait pas au départ à la religion, je, même s'il a écrit à jubilé et qu'il qu qu qu provient de la théologie. Mais simplement, je donne cet exemple simplement pour dire cette espèce de, de lieu commun en fait académique. Donc on, on se rend donc vite compte que le post séculier nourrit donc un appel contre la sécularité, il y réagit, il en fait le procès. Et il reproche à la dynamique de la sécularisation d'avoir trop drastiquement réduit le rôle public de la religion, religion qui l'aurait rendue, comme l'écrit al-Assad, inessentielle à la politique, à l'économie, aux sciences et à la morale. Donc pour comprendre ce qui est visé en fait par, euh, par cet appel contre euh, la sécularisation ou la sécularité, euh, il faut décomposer un peu ce, ce, ce phénomène de la sécularité. Donc, Pour, pour cela, je vais, je vais suivre partiellement Charles Taylor, euh, qui s'inspire lui-même de José Casanova et qui, qui, qui décrit la sécularité comme une situation euh, qui mêle trois aspects. Donc le premier aspect assez connu, c'est le reflux de l'assistance régulière à des cérémonies culturelles et une baisse de l'affiliation à des communautés religieuses. Le second aspect, euh, c'est celui qui relève de la séparation de l'Église et de l'État, euh, qui, qui est mieux décrite comme la naissance d'une sphère publique et politique autonome Libérée des autorités religieuses et non soumise à des considérations théologiques. Euh, dans cet aspect-là aussi, c'est l'idée en fait, que cette libération à l'endroit de la religion vaudrait pour l'ensemble des sphères d'activité euh, qui ne sont plus soumises en fait, à, à des considérations religieuses. Donc, ce qui intéresse Taylor en fait, c'est que euh, à la suite de ces différentes euh, transformations, l'expérience religieuse a été altérée, l'expérience du religieuse a été altérée, et nous serions passés, écrit-il, d'une société dans laquelle il était virtuellement impossible de ne pas croire en Dieu, à une société où la foi, y compris pour le croyant le plus inébran inébranlable, est une possibilité parmi d'autres. Alors, un auteur proche de, de Taylor et de, de Jürgen Apomas résume ce changement en disant que la foi est devenue une simple option. Je, je, je parle ici de hans -Suhas. Une option, qu'est-ce que c'est Une option, en fait. Une option, c'est nécessairement une option parmi d'autres. C'est une option qui est à la fois contestable et dispensable, qui n'a donc ni privilèges spéciaux, ni autorité distinctive. Donc évidemment, c'est euh, une lourde transformation euh, pour un croyant intégraliste. Alors, donc Charles Taylor a fait le portrait de, de cet âge séculier, euh, mais en, en vérité, c'est un portrait à charge. Euh, puisqu'il reproche à la fin de son livre à cet âge séculier d'être très hostile à la croyance, et il souhaite que le récit de la sécularisation puisse céder du terrain, en laissant donc place à un âge post-séculier. Ce que Taylor fait aussi, c'est que discrètement, en fait, il s'emploie à rehausser le statut cognitif de la religion, et donc à laisser à croire, ou à dire, ou à affirmer que les assertions de la religion ne seraient pas métaphoriques ou poétiques, voire même éthiques mais bien réaliste et factuellement fondée. Et là, une phrase qui, à mon avis, est passée un peu inaperçue euh, dans un texte postérieur à l'âge séculier, où il, où il écrivait « La distinction de la crédibilité rationnelle des discours religieux et des discours non religieux apparaît entièrement infondée. En fin de compte, il se pourrait que la religion se révèle fondée sur une illusion et que tout ce qui en dérive soit moins crédible. Mais tant que nous n'avons pas vraiment atteint ce point, il n'y a a priori aucune raison d'être plus suspicieux envers la religion. » Alors. Pour voir d'où vient ce geste et pour mesurer ce qu'il implique, euh, il faut faire un retour en arrière. En fait, On tend en, en Europe et en France à penser que le discours sur la, la société post-séculière et que ces théories sur la post-séculière ont leur origine chez euh, deux grands auteurs, en fait, euh, Jürgen Habermas et Charles Taylor. Alors, leurs ouvrages ont été, ont été traduits en français respectivement en 2008 et en 2011. Mais en, en vérité, ces deux auteurs héritent d'un débat qui s'est noué aux états unis il y a déjà plusieurs décennies, et ce débat s'est noué dans le camp des fondamentalistes protestants et de leurs, de leurs alliés catholiques conservateurs. Les coordonnées du débat sur la société post-séculière, contrairement à ce qu'on croit, ne datent pas de, des années 2000, ils se fixent à la fin des années 70 et au milieu des années 80, 1980, concomitamment à la montée en puissance de la nouvelle droite chrétienne, dont ce discours, au fond, accompagne les avancées électorales et cautionne les percées politiques. Donc je vais décrire maintenant, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je, je ne vous préoccupez pas, je vous le dis, là, un quart d'heure. Ouh là, là alors oui, je suis très très loin du compte. Euh, je suis très loin du compte. Donc, donc je vais m'arrêter en fait sur les deux principaux initiateurs dans le domaine de la philosophie américaine, de ce débat qui va par la suite être appelé post-séculier, mais qui au, au départ n'était pas ainsi décrit. Donc ces deux auteurs, c'est des philosophes euh, américains assez importants, mais vraiment très peu connus en, en France et en Europe. Ces deux philosophes américains d'origine hollandaise, qui s'appellent respectivement Alvin Plantinga et Nicolas Wolterstorff. Alvin Plantinga a reçu euh, l'an dernier, ou cette année en fait, le prix de la Templeton Foundation, pour ceux qui connaissent la Templeton Foundation, qui couronne euh, son œuvre et qui lui octroie un million de dollars. Ce qui n'est pas rien, vous en conviendrez. Euh, la Templeton Foundation avait auparavant d'ailleurs couronné le Charles Taylor en, en 2007 pour son ouvrage « L'âge séculier ». Alors, ces deux, deux philosophes, en fait, euh, et c'est là qu'on va entrer de plein pied dans, dans un intégralisme mais, mais, mais d'origine protestante, Ce sont des auteurs qui se sont mis très tôt dans leur activité philosophique et euh, apologétique, dans les pas de l'apologétique euh, du pasteur théologien et homme politique hollandais, Abraham Kuiper. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage. Non Alors, euh, né en 1837, mort en 1920. Euh, en fait, les, les schèmes théologie politique de, de ces théologien et hommes politiques euh, sont très très présents dans le monde évangélique, sur absolument tous les continents. Et ces idées, les idées de cet auteur, de ce vieil auteur, Abraham Kuiper, et un politique, ont exercé une très forte influence, en fait, dans énormément de domaines. Euh, et aujourd'hui, elles sont encore très, très, très, très influentes. Alors, les, les idées de, de, de cet auteur sont, sont, sont, pour le coup, ont une influence assez contrastée, en fait, comme euh, peut le rappeler Mark Knoll, qui est un, un historien du monde évangélique et qui, d'ailleurs, lui-même, ne peut rien et qui résume de cette manière l'impact des idées d'Abraham Kuyper. Donc vous allez voir, c'est assez contrasté. Euh, donc Nol signale que la portée de l'influence d'Abraham Kuyper est notable, à la fois comme contributeur de la démocratie chrétienne européenne, comme phare pour les immigrés hollandais dans bien des endroits du monde, comme figure utilisée pour justifier l'apartheid en Afrique du Sud, un petit peu plus sombre comme affaire, euh, comme guide de nombreux leaders de l'éducation supérieure évangélique en Amérique, comme inspiration spéciale pour des philosophes chrétiens modernes, dont on comptera justement les deux auteurs dont j'ai parlé, Plantinga et Walterstorff, et aussi comme stimulus, stimulus pour d'actifs guerriers culturels contemporains avec, un concept, avec son concept de worldview. Donc on va revoir aussi quelle est cette idée de worldview euh, en guerre chez euh, les Kuiperiens. Donc les deux auteurs dont j'ai parlé maintenant, euh, principalement, Plantinga et Walterstorff, euh, lorsqu'on relève leur, euh, la source kuiperienne de leurs idées, et lorsqu'on connaît un peu l'histoire des courants religieux aux États-Unis, euh, on a des mots assez précis pour caractériser la nature de la foi chrétienne qu'ils mettent en scène dans plusieurs secteurs de la philosophie. Quand on lit leurs écrits, en fait, euh, ils font comme s'ils parlaient depuis le site d'un christianisme ordinaire et normal, qu'ils qualifient parfois d'orthodoxe ou de classique, mais généralement, le christianisme dont ils parlent est laissé sans adverbe. Euh, et, et justement, c'est là qu'un qu premier geste tactique euh, intervient, puisque ces qualificatifs, christianisme ordinaire ou normal, ou même leur absence, parfois il n'est pas qualifié, euh, c'est déjà en fait un, un, un, un geste tactique qui neutralise la spécificité du genre de christianisme dont ils entendent défendre, la rationalité, le caractère raisonnable ou justifié. Ces, ces deux philosophes, qui sont vraiment considérés comme des grands philosophes chrétiens, euh, exhibent en réalité la, la, la posture des évangéliques conservateurs antimodernistes et antilibéraux qui sont rassemblés sous la bannière du fondamentalisme au début du XXe siècle. Donc d'abord, ils se sont rassemblés sous cette bannière du fondamentalisme, bannière qu'ils ont abandonnée pour celui de néo-évangélique dans les années 40, puis pour celui d'évangélique dans les années 70 et 80. Donc ces protestants, en fait, euh, donc là, on, on est, je, je fais un petit peu d'histoire hein, assez rapidement, euh, ces protestants qui sont donc eux-mêmes nommés fondamentalistes, euh, j'imagine que tout le monde sait en fait, que le, le terme était employé par ces protestants conservateurs entre 1910 et 1920 c'est ainsi qu'ils sont décrits en fait. euh, donc ces protestants avant de, de lancer euh, une croisade contre l'enseignement des idées de Darwin et de lancer aussi une croisade contre la méthode d'exégèse historico-critique euh, ont d'abord fait corps autour d'une doctrine à la fois théologique et exégétique l'inhérence de la Bible j'imagine que vous pas besoin d'en dire plus, c'est connu C'est connu, c'est bon Oui. D'accord. C'est en gros l'équivalent du dogme de l'infaillibilité papale chez les protestants. La Bible est inhérente, c'est-à-dire qu'elle n'erre pas, elle est sans erreur. Et donc elle est une parole sûre, une source sûre de l'autorité de Dieu, et elle est parole de Dieu, en fait. Alors, de cet inhérentisme, euh, et donc on comprend bien que. Alors c'est à la fois un des critères les plus sûrs du fondamentalisme, et c'est pas, comment dire, c'est pas une pièce que l'on trouve en fait chez des croyants euh, modérés, libéraux, ou chez des catholiques, l'inérantisme. Donc cet l'inérantisme, on trouve l'expression en fait chez les deux philosophes dont je, dont je parle en fait, Nicolas Wolterstorff et Alvin Plantinga, ce qui marque en fait leur appartenance de facto en fait au fondamentalisme. Donc, par exemple, Alvin Plantiga peut écrire en 1991, dans un texte publié dans une revue de philosophie, « La Bible est inhérente, le Seigneur ne fait pas d'erreur, ce qu'il propose à notre croyance est ce que nous avons l'obligation de croire. » Donc, Ces deux auteurs, je, je l'ai dit, s'identifient à une variante du fondamentalisme, du fondamentalisme protestant, la tradition koiperienne, qui est généralement appelée néo-calviniste ou néo-réformée, qui était prédominante et qui est toujours prédominante au Calvin College, là où ces deux auteurs euh, ont été formés et ont enseigné de nombreuses années. Pour vous donner une idée, le Calvin College, c'est là d'où provient Betsy DeVos, l'actuelle euh, secrétaire d'État à l'éducation aux États-Unis, qui s'est lancée dans un travail de SAP de l'éducation publique, euh, en faisant valoir euh, l'idée de charter school, donc des, des écoles privées. Euh, et qui décrit son, son, son combat comme un combat qu'elle mène aussi au nom de, du protestantisme évangélique. Vous comprendrez pourquoi je, je vous parle de Betsy de Vos, parce qu'elle fait partie précisément de ces guerriers culturels euh, évoqués par Mark Knoll que je citais auparavant. Donc, Walter Storff, dans, dans, dans un texte, reconnaît en fait sa, sa dette à l'endroit d'Abraham Kuiper, euh, et il signale que leurs plus influents enseignants au Calvin College étaient tous Kuiperiens. Alors l'un de ces enseignants, euh, qui était très important aussi bien pour Volterstov euh, que pour Plantinga, ça, ça s'appelle Harry jelema et qui résumait en 1957, donc pour voir l'ancienneté en fait, de, de ces affaires, qui résumait les implications de cette théologie de Kuiper. Alors vous allez comprendre, et vous allez voir en quoi on a là quelque chose qui est vraiment de l'ordre fondamentalisme très clivant. Donc Gélema pouvait écrire en 57 Les véritables divisions politiques ne sont pas entre les conservateurs, les libéraux et les marxistes, mais entre les chrétiens, du moins ceux qui sont conscients des implications idéologiques de leur foi, et les hérités des Lumières. Voilà l'antithèse basique qui court à travers la société moderne, c'est la distinction idéologique la plus basique. Il n'y a donc qu'une légère différence entre le conservatisme, le libéralisme et le marxisme, ils sont tous les variantes d'une même idéologie basique. » Alors, cette idée d'antithèse est assez centrale dans l'apologétique la, de Kuiper et va être reprise en fait par euh, énormément de, de mouvements euh, du monde évangélique. C'est l'idée en fait qu'il y a un conflit irréductible et à mort entre visions du monde. Avec d'un côté la vision du monde biblique et chrétienne qui reconnaît la souveraineté de, de Dieu et de l'autre tout le reste en fait. Et donc, évidemment, cette antithèse traverse aussi et clive euh, le christianisme, puisque se seuls sont véritablement chrétiens, en fait, ceux qui reconnaissent, qui sont conscients, pour reciter le géléma, des implications idéologiques de leur foi. A savoir que c'est une foi qui se met à part, en fait, qui clive. Alors, si je rappelle euh, cette source, en fait, koiperienne de ce que qui va se déployer plus tard après, justement, comme le post-séculier, euh, c'est parce que la théologie d'Abraham Kuiper est d'emblée politique, en fait. Et aussi parce que ce, ce personnage, Kuiper, ne cédait en rien sur la vérité littérale des dogmes de la foi, sur l'infaillible autorité de la Bible, sur le surnaturalisme du christianisme, et sur la supériorité à la fois épistémique, spirituelle et morale des chrétiens. Alors là, je vais aller très vite. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que Kuiper est intervenu aux États-Unis à, à la fin du, du 19e siècle et qui lui a eu un impact en fait très très fort sur le mouvement fondamentaliste parce que Kuiper, qui venait de Hollande, au fond avait devancé et avait précédé les fondamentalistes. Il avait pris beaucoup plus tôt que en fait, le, le chemin de l'engagement politique. Et, et Kuiper avait les mêmes ennemis, en fait, que les fondamentalismes euh, qui étaient en gros... Euh, les libéraux, les socialistes et les, les, euh, les chrétiens euh, progressistes et libéraux. Alors, si je suis revenu sur cet héritage euh, koiperien, euh, c'est pour mieux faire comprendre en fait l'engagement de, de Wolterstorff et Plantinga et de tout un tas d'autres auteurs qui appartiennent au, au monde évangélique américain, pour mieux faire comprendre leur, euh, leur engagement en faveur du post-séculier. Alors cet engagement en faveur du post-séculier, plutôt qui va être par la suite appelé appelé ce post-séculier, c'est noué en fait dans un dialogue critique, Alors là je suis obligé de faire très court parce que... Dans un dialogue critique en fait avec le libéralisme politique, et avec et contre en fait John Rawls, qui était la figure centrale en, en théorie politique aux états unis dans les années 80. Et donc, ils ont mené la bataille contre ce libéralisme politique, contre ce libéralisme de la raison publique, euh, au moyen d'un argument qui s'appelle l'objection intégraliste, qui a été appelée, ou plutôt qui s'appelle, certains utilisaient le mot, d'autres euh, noms. donc cette objection qui est appelée soit objection de l'intégraliste, intégr soit objection de l'intégrité, et qui est le premier à l'avoir porté le plus fortement et qui a été reconnu comme étant le critique le plus habile et redoutable du libéralisme politique de rôle, ça a précisément été Nicolas Wolterstorff. C'est pour ça que j'ai fait ce long détour fait. W-O-L-T-E-R-S-T-O-R-2-F. Merci. Voilà. Alors, en quoi consiste cette objection intégraliste Elle consiste à faire en sorte de lever toute restriction à l'introduction des convictions religieuses dans la sphère publique et politique, en justifiant du droit de quiconque, alors quand je dis quiconque, c'est-à-dire non seulement citoyen, mais aussi officier du public, euh, élu, euh, fonctionnaire, à prendre des décisions, à légiférer et à agir sur la base de raisons strictement et uniquement religieuses. Cinq minutes, ah oui, je suis mal. Euh Ce, ce, ce qui signifie que ces auteurs qui ont donc configuré... Je n'ai vraiment pas le temps de, de montrer tout le, tout le chemin en fait, parce que ça va trop vite. C'est le, produit, le voilà. produit final. Cet argument de l'objection intégraliste, en fait, maintenant, est complètement euh, repris et acclimaté par des philosophes euh, libéraux, agnostiques, même franchement séculiers comme Habermas, comme Charles Taylor, en fait absolument tout le monde a repris cet, cet argument de l'objection intégraliste qui consiste à accuser finalement le libéralisme de, de, de violer son propre engagement à l'endroit de la liberté, de la neutralité et de l'inclusion, puisqu'il ne permet pas aux croyants intégralistes, qui donc tout d'un coup sont dressés en standard de, du bon croyant, en fait, de vivre et d'agir et de juger sur la base de leur, propre, de leur foi en fait. Donc, en fait, c'est accuser les libéraux de ne pas être assez libéraux, mais pour laisser passer quoi, en fait Pour laisser passer une foi excessivement euh, expansionniste et intégraliste. Et voilà. Alors, l'objection intégraliste se formule, pour ceux que ça intéresse, une première fois de manière aussi ferme, en fait, dans un texte de Nicolas Wolterstorff, en 97. Dans un texte qui s'appelle « Why we should reject what liberalism tells us about speaking and acting in public for religious reasons ?» Donc c'est en que ça que c'est affirmé le plus clairement, mais en fait, mais là je n'aurai pas le temps de vous en parler, dès les années 70, 70, je suis en Suisse en ce moment, euh, l'argument était déployé en fait, mais il était déployé d'abord contre la philosophie. Et puis après, de petit à petit, cet argument en fait, va se déployer contre en fait, euh, les institutions publiques. Je vais juste vous donner un exemple avant de finir en fait... Euh Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça permet de faire, et qu'est-ce que ça doit permettre de faire, cet argument de, de l'objection intégraliste Ça permet, je vais vous donner juste un exemple, ça permet par exemple, ou plutôt ça justifie, et ça ne trouve rien à dire, à, je vais vous donner l'exemple d'une intervention, dans l'enceinte du Congrès américain, le 25 mars 2010, alors maintenant, c'est encore pire, en fait, hein, de nos jours. Donc, dans l'ensemble du Congrès, le représentant John Chimkus, qui est républicain de l'Illinois, qui est candidat à la présidence du Comité à l'énergie et au commerce, dont il sera finalement élu vice-président, donc il dira la chose suivante. Je vous le lis pour que vous compreniez ce que fait cette objection intégraliste plutôt ce qu'elle doit laisser passer. Donc, John Shimkus, au Congrès, intervient, bible en main. Les très rares fois où nous l'utilisons pour embrasser nos croyances théologiques ou religieuses, le droit à la liberté d'expression est un droit merveilleux dont nous disposons dans ce pays. Sachant qu'il y a ici des membres du clergé parmi les membres de ce panel, je vais donc commencer avec Genèse 8, versets verset 21 et 22. Il ouvre sa Bible. « Je ne maudirai plus désormais la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du corps de l'homme sont mauvaises dès l'enfance. Et désormais, je ne, frapperai, je ne frapperai plus tout être vivant comme je l'ai fait. « Désormais, tant que la terre durera, les semailles, les moissons, le froid, le chaud, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Donc il continue, « Je crois que c'est l'infaillible parole de Dieu et que c'est ainsi qu'il en sera pour sa création. » Le second verset provient de Matthieu 24. « Il enverra ses anges avec sa trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Il finit sa citation et il continue, « La terre prendra seulement fin lorsque Dieu déclara que son temps est venu. L'homme ne détruira pas la terre. » cette terre ne sera pas détruite par un déluge. Et j'apprécie qu'il y ait ici des hommes de foi parmi les panélistes. Nous pourrons ainsi approfondir le discours théologique de cette position, mais je crois que la parole de Dieu est infaillible, incorruptible et parfaite. Alors aussi incroyable que ça puisse paraître, ce cas, en fait, est une illustration exemplaire de ce que l'objection intégraliste doit permettre de laisser passer. Exemplaire puisque l'objection intégraliste a pour objet de légitimer la capacité des citoyens et des acteurs publics à se mobiliser à user de raisons strictement et uniquement religieuses, pour fonder des décisions politiques, sans que ces croyants aient besoin de se justifier plus avant en s'appuyant sur des raisons publiques séculières et donc non sectaires. Alors, tout ce débat sur le post-séculier, tel qu'il a été configuré aux États-Unis, à quoi sert-il Il sert en fait à accompagner, à justifier un ensemble de causes publiques qui sont excessivement limitées, parce qu'en vérité, qu'y a-t-il comme cause publique dans le monde anglo-américain qui n'existe que pour des raisons strictement ou uniquement religieuses, et qui se font passer pour telles, pour des raisons uniquement religieuses vous avez le créationnisme. Les auteurs dont j'ai parlé, euh, Plantinga et Woltershoff, sont des créationnistes convaincus. Qu'avez-vous d'autres comme euh, mobilisation politique Vous avez l Israël. L Israël actuellement avec l'affaire le, le, de l'ambassade. Vous avez l'opposition à l'égalité des, des sexes et des sexualités. Vous avez la lutte contre la légalité des interruptions volontaires de grossesse ou à la lutte contre la légalité de la, de la contraception. Et donc plus récemment, chose qui est rarement vue en fait, la dénégation des, des activités. De, des effets des activités de l'homme sur le climat. Qui a en fait une très forte... Euh... Est-ce qu'il me reste juste une minute pour faire le bouclage sur euh, l'équivalent dans le monde musulman 40 secondes. 40 secondes. Alors je vais faire très très vite. Euh... Donc là je vous ai parlé du, de, des usages du post et de la naissance du, de cette idée du post séculier dans les traditions de, du christianisme évangélique. Ces perspectives post séculières sont, ég sont également nourries du côté de l'islam, ou plutôt en faveur de l'islam. Les auteurs du premier groupe dont j'ai parlé se recrutent plutôt en fait en philosophie et en théorie politique. Les auteurs du second groupe, qui font valoir une perspective post-séculière euh, au regard de l'islam, sont plutôt installés dans, le champ, dans les champs de l'anthropologie, des Middle East Studies et des Postcolonial Studies, et de la Sociologie des Religions. Euh, les plus connus sont, euh, pour ceux qui, qui, qui suivent un peu ce, ce monde anglo-saxon, en fait, sont Talal Assad, Sabah Mahmoud, qui est assez connu, et plus récemment, Mayanti Fernando ou Nadia Fadil, et tout un tas d'autres. Et en France, il y a beaucoup de, de, de jeunes sociologues euh, qui utilisent. Ce qui est excessivement intéressant, c'est quand on, on suit l'histoire de ces différentes théories, en fait, c'est que le groupe d'auteurs anthropologues, parlant de l'islam, non seulement pousse dans le même sens que les auteurs évangéliques protestants dont j'ai parlé, mais ils font la même opération, en fait. Euh, L'opération est, est, est, est très simple, je, je vais la décrire très rapidement, en fait. Euh, alors, il y a certes des similarités substantielles entre ces différents auteurs, les philosophes euh, évangéliques américains, les anthropologues euh, post-séculiers parlant de l'islam. Mais, en fait, il y, une, il y a surtout une similarité formelle. Euh, les uns et les autres tendent à faire passer la partie pour le tout, un segment pour l'ensemble. Là où les premiers disent s'exprimer à propos de la foi chrétienne en général, alors que c'est sa version fondamentaliste qu'ils défendent. Les seconds disent traiter de la piété musulmane en général, alors que c'est également une version bien spécifique de l'islam qu'ils décrivent et défendent. Donc dans, le, dans, dans les deux cas, avec ces différents auteurs, ce sont des, des genres bien précis de fondamentalisme et d'intégralisme religieux qui entrent donc en contrebande dans le monde académique, sous un faux nom, et au titre du christianisme ou de l'islam tout court, sans adjonction d'un qualificatif qui placerait des types de religiosité qui sont mises en valeur dans un espace de modélisation pluraliste et différencié de la foi chrétienne ou de la piété musulmane. Je n'ai pas le temps de le montrer, en fait, mais ce dont parlent des gens comme. Ce que décrivent des, des, des auteurs comme Talal Assad, Sabah Mahmoud, Mayanti Fernando, ce n'est pas la piété musulmane, en fait. C'est généralement un islam salafiste et oufrériste qui, tout d'un coup, est dressé en standard de la piété de la pratique euh, musulmane euh, normale. Et je ne peux pas en dire plus. Donc, juste, je finirai juste. En fait, ces discours sur le post-séculier, dans les deux champs et dans les deux espaces, l'espace du christianisme et l'espace de l'islam, ont été configurés pour donner place à des pratiques à une foi intégraliste. Et au fond, ces discours-là ne peuvent valoir que pour euh, ces types de, de foi et de pratiques puisque des croyants euh, plus libéraux ou modernes, ou qui ont un rapport éthique à leur religion, ne sont généralement absolument pas empêchés et embêtés par la sécularité et par le libéralisme politique. Voilà.